Bonjour à tous. Donc je vais faire la présentation en français. S'il n'y a pas beaucoup d'anglophones, les slides seront en anglais, euh, ça n'empêche pas. Euh, donc je suis Arnaud Héritier. Mon collègue Andrew m'a lâchement abandonné, malheureusement. Euh, je ferai donc seul cette présentation, là où ça devait être beaucoup plus drôle à deux. Euh, je suis contributeur utilisateur de Jenkins depuis euh, de longues années. Euh, C'était à l'époque hein, Hudson. Contribue à différents plugins. Euh, je fais partie aussi de l'équipe infra du projet. Et euh, je suis dans la vie de tous les jours responsable de l'équipe support euh, chez Biz qui vend donc euh, des solutions basées sur euh, Jenkins. Aujourd'hui, je vais vous parler du Déclarative Pipeline. Et donc on va commencer par voir pourquoi, qu'est-ce que c'est que le Déclarative. La partie Déclarative, c'est une syntaxe spécifique au pipeline qui va avoir plusieurs intérêts qui va par défaut vous proposer des choix et des, euh, des configurations qui répondent aux cas de base et les plus communément utilisés. On verra qu'il y a tout un tas de simplifications. Il va y avoir une structure dans le script qui sera plus simple. Pour ceux qui savent, qui connaissent déjà le pipeline actuel, c'est du script. donc euh, bah, On peut écrire tout et n'importe quoi, donc ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Euh, et on va essayer de gérer au mieux euh, bah, la partie reporting et euh, toute la gestion des erreurs qui va être beaucoup plus, sous, beaucoup plus euh, équipée, beaucoup plus outillée euh, que sur la version pipeline euh, de base. Qui utilise déjà donc, le, euh, le Jenkins pipeline Il y a déjà quelques utilisateurs Ouais, ok, une petite dizaine. Donc là ici, on va voir en quoi ça... Ça change par rapport au pipeline classique, donc les avantages, ça va être effectivement par défaut un meilleur comportement. Par exemple, une chose qu'on fait tout le temps dans un pipeline classique, c'est de faire le check-out du code là où est le Jenkins file. Ça, c'est fait automatiquement dans la partie déclarative. Tout a été prévu par défaut pour faire facilement dans du Docker, faire facilement sur des agents... Avec, avec une syntaxe plus concise. Euh, on va éviter par défaut, il n'y aura pas à faire des try catch dans tous les coins, comme on peut faire avec du pipeline classique pour gérer les erreurs et avoir des comportements, des comportements particuliers en fonction des, euh, des erreurs que l'on rencontre. On va avoir aussi bah, une façon plus simple de spécifier tout ce qui va être propriété du job ou paramètre du job, voilà, on va avoir des syntaxes un peu plus simples. Et surtout, ce qui est aussi conditionnement de l'exécution des stages. Donc les stages, on verra, c'est l'élément de base de représentation d'une étape en pipeline. Et donc, on peut les rendre conditionnels facilement. Plus de structures dans le pipeline. Donc, on peut effectivement avoir une meilleure visibilité, une meilleure séparation entre l'écriture du code dans lequel on va faire des choses, donc les steps sur lesquels on va dire, fais-moi un build, fais-moi un déploiement, fais-moi quelque chose. On va séparer ça, on va le rendre d'une manière plus facile, lisible dans les stages, et le reste du, du pipeline, lui, déclarera les propriétés et les autres choses euh, qui vont bien. Euh, ça sera plus consistant. L'avantage du déclaratif pipeline, c'est qu'on retrouvera Toujours le même modèle euh, d'expression de, du, du DSL, parce que là où effectivement, bah, sur un langage de script, euh, bah, vous pouvez euh, écrire tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens, là ici, vous retrouverez les mêmes éléments aux mêmes endroits. Ça reste un peu l'idée de le déclaratif pipeline, c'est un peu Maven versus Gradle. Donc le pipeline classique, c'est Gradle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est super puissant, vous pouvez faire plein de scripts partout et tout, mais ça peut déjà être rapidement sale si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, c'est du code. Alors qu'un pomme, ah bah oui, POM, c'est moche, c'est tout le temps machin. Mais par contre, vous savez toujours retrouver que les dépendances sont à tel endroit dans le, dans le markup XML, etc. C'est un peu quand même la, la, la différence. D'un côté, vous avez le déclaratif, de l'autre côté, vous avez le, le, le langage de, de programmation, le script. Euh, L'avantage d'avoir un, un, un code plus simplifié, euh, d'avoir donc... Euh, moins de liberté effectivement, ça c'est l'autre partie, c'est par contre d'avoir la capacité, que ce soit en visualisation ou d'édition euh, du pipeline, bah, d'avoir des outils pour le faire. Parce que là où si vous écrivez du code, bah, pour écrire du code, il n'y a rien de mieux qu'un IDE, parce que sinon de toute façon vous avez euh, quelque chose pas assez puissant, euh, bah, sur du déclaratif vous allez pouvoir avoir euh, des parties beaucoup plus simples euh, et graphiques de visualisation et d'édition de votre pipeline. Et donc, euh, c'est essentiellement, euh, ça a été énormément fait en collaboration avec l'équipe qui développe la partie front-end de Blue Ocean, donc la nouvelle UI de, de, de, de Jenkins, qui utilise déjà Blue Ocean pour la partie. Euh, ok, 1, 2, 3. Donc, c'est une nouvelle UI pour Jenkins qui rend les choses un peu plus modernes et, et sexy. Meilleure gestion du reporting, donc on verra que sur les erreurs, bah le pipeline de base, ça reste du code. Donc quand le code s'applante, qu'est-ce qui se passe bah Généralement, on a euh, des exceptions qu'il va falloir comprendre, savoir où c'est, etc. C'est toujours un peu compliqué. Euh, donc là, on verra que euh, le comportement est différent euh, sur la partie gestion des erreurs, que notamment, il y a une sorte de compilation, donc de vérification pré-exécution. Et donc vous ne pouvez pas vous retrouver comme dans un pipeline classique où vous attendez pendant... Toute l'exécution du pipeline pour tester votre script avant de vous rendre compte que vous avez mal euh, écrit une variable ou quelque chose comme ça, euh, là ici tout sera pré-vérifié et le il y a une sorte donc de, de compilation qui, euh, qui va vous donner un rapport et vous dire s'il y a quelque chose de faux avant d'exécuter votre pipeline. Donc pour la partie développement, ça reste, ça reste quand même beaucoup plus agréable que du pipeline euh, classique. Euh... Les stack traces, c'est pareil, euh, vu qu'il y a beaucoup moins de cas d'erreur à gérer, que ce plus du code, mais que c'est un sous-ensemble du code disponible dans du pipeline euh, classique, il euh, bah, y a plein plein de stack traces que vous pouvez retrouver d'habitude, qui là disparaissent parce qu'elles sont euh, correctement euh, catchées et euh, mises d'une manière humainement plus lisible euh, qu'une qu bonne, euh, bonne grosse stack trace euh, Java. Et, euh, et puis la validation de la syntaxe, mais aussi de certains euh, paramètres, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir vérifier que vous avez bien écrit votre code comme il faut. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur le pipeline actuel Celui que vous pouvez donc connaître et déjà utiliser le, le scripted pipeline. Bon, en fait, rien. C'est-à-dire que lui, il continue sa vie, il reste toujours présent dans le produit, ça reste la, la, la, la, la partie de base euh, sur laquelle est, est créé le déclaratif pipeline. Ça reste plus puissant, on peut faire plus de choses qu'avec du déclaratif pipeline. Par contre, voilà, on essaye de le, de le mettre au rang de, euh, pour les experts. Voilà, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez besoin d'aller plus loin, utilisez la partie pipeline scripté. Par contre, si vous avez des besoins euh, classiques, euh, simples, euh, on va, on va vous, euh, vous orienter vers du déclaratif, sachant qu'on peut quand même faire beaucoup, beaucoup de choses avec le déclaratif pour démarrer. Donc avant d'avoir le mur, le fameux mur de se dire on doit s'arrêter, on doit passer du, à du scripted, euh, on va quand même assez loin. Euh, c'est le, le même engine euh, qu'il y a derrière, c'est la même implémentation, c'est juste donc la forme euh, de représentation qui change. Euh, et donc derrière, vous avez la capacité de réutiliser les mêmes genres de composants, de refaire des librairies partagées comme dans des scripts, euh, des, des pipelines scriptés etc. Euh, et sachant que bah, au final, dans les, dans les déclaratifs pipelines, quand vous arrivez au plus bas niveau, c'est-à-dire la step, donc la déclaration de ce que vous voulez faire dedans, c'est exactement là, vous reprenez exactement du code de pipeline classique, donc vous pouvez dedans faire euh, ce que vous faites avec du pipeline classique et vous pouvez le copier-coller de l'un ou au l'autre. Donc de toute façon, ça ne change pas du tout sur, le, sur ce que vous pouvez faire dans, au, au sein d'une step d'une exécution de, de pipeline. Euh, pourquoi le pipeline Alors Pour ceux qui n'utilisent pas encore le pipeline, il y a plein de bonnes raisons à utiliser le pipeline euh, par rapport aux autres types de jobs euh, qui ont été créés depuis bah, quasiment 15 ans euh, de Jenkins. Euh, la première chose, bah, c'est euh, la notion de durabilité parce que l'avantage des pipelines, c'est que si vous redémarrez votre master, le job qui est en train de tourner sur un agent, eh bien, il va continuer de tourner, et puis dès que re, votre master il repartira, eh bien, il va se réattacher, etc., comme il faut bien. Euh, c'est quelque chose qui manquait énormément sur les autres types de jobs, les freestyles, etc., et ce qui fait que bah, pour faire une maintenance du Jenkins, ah bah boum, j'ai mes jobs qui sont à être arrêtés, et quand vous avez des jobs qui doivent durer longtemps, bah, vous êtes bien embêté puisque donc, vous ne pouvez plus toucher à vos instances. Donc ça, ça a été réglé avec le pipeline, qui lui a ses notions euh, de persistance. C'est du code, donc ça se permet, on peut le stocker dans un SCM, donc c'est quand même vachement plus pratique que de gérer de la config euh, sur le file system et puis derrière d'avoir à gérer les backups, etc., etc. Là vous pouvez directement gérer votre code au sein de votre projet dans des script, dans des fichiers qu'on appelle les Jenkins files et donc vous pouvez écrire votre configuration de Jenkins sous forme de code, le versionner avec, etc. Euh, avec les possibilités de partager, vous avez des shares de libraries pour pouvoir écrire du code que vous allez réutiliser au sein de, euh, de différents projets euh, pour finalement avoir très très peu de choses dans vos, dans vos scripts de base. Euh, plus moderne, plus flexible, plus, plus puissant que les jobs traditionnels, j'ai déjà dit. Euh, pour les utilisateurs, euh, l'avantage du déclaratif, c'est... Bah, plus simple d'entrée, euh, c'est plus, plus accessible, C'est pas du script, voilà, vous n'avez pas à connaître Groovy ou avoir une idée de ce qui est Groovy ou de, ou, ou, de, ou de scripting pour écrire euh, du, du déclaratif pipeline. Euh, c'est une syntaxe qui est vachement plus simplifiée, euh, c'est beaucoup plus lisible, on le verra après, euh, et euh, vous pourrez en plus bah, l'éditer ou le créer via la, via la UI, ce qui est quand même vachement plus sympa euh, que de faire euh, ça en dehors de l'outil. Euh, pour les, les utilisateurs existants, euh, bah c'est les mêmes avantages que le scripted, euh, mais vous avez moins aussi ce besoin d'avoir un expert, parce que vous avez un, un Jenkins file à maintenir, etc. Il faut avoir la personne qui connaît le langage, qui connaît tout ça. C'est compliqué. Euh, donc c'est plus, plus facile à maintenir, c'est plus facile à collaborer dessus, pour faire les codes revues et tout ça c'est, euh, alors lintable, je ne saurais pas le traduire mais en gros vous pouvez euh, avoir l'outillage pour euh, le précompiler puis vérifier les erreurs surtout du langage et, de, et du script ce qui n'est pas possible avec du pipeline classique parce qu'avec Groovy qui a toute la puissance de Groovy qu'il y a derrière vous pouvez faire tellement de choses que euh, la, la, partie, euh, la partie vérification reste assez complexe euh, ouais. alors une rapide euh, vue de la syntaxe ben à quoi ça ressemble À gauche, vous allez retrouver du pipeline classique. Donc Le pipeline classique, ici, il est très simple, celui-là. Très très simple, cet exemple-là à gauche. Mais en gros, il fait quoi ben, il, il alloue un node, donc il alloue un exécuteur, un, un agent sur lequel il va faire son traitement. Et dedans, il va essayer, bah, de, il va faire donc une, st le stage, c'est l'élément de base sur lequel on veut avoir une visibilité, donc il va faire un stage qu'on appelle le bu qu il appelle build, il va check out les sources, il va lancer une, une image Docker Ubuntu, il va faire un build Maven dedans. S'il y a quelque chose qui se passe mal, il fait un catch, il envoie un mail à quelqu'un pour dire que ça ne va pas, et puis à la fin du build, il fait un, une, une suppression de, de tous les répertoires. Euh, on voit que la version à droite, donc c'est la version déclarative, est plus longue. Bah oui, c'est un peu toujours le même challenge. Vous avez vos fameux pommes Maven avec 300 lignes à droite qui sont très, très longues, mais qui sont toujours standardisées. Vous avez la même chose en Gradle qui fait 15 lignes, mais qui est des fois plus difficile à lire. Là ici c'est la même chose, le pipeline en version déclarative va être souvent un peu plus verbeux, il y a des choses qui sont un peu plus, euh, euh, un peu plus longues en termes de, en termes de, de richesse de code à, à mettre. Mais par contre on retrouvera toujours la même chose, donc la syntaxe, le pipeline avec après l'agent sur lequel on peut mettre soit localement pour tout le pipeline, soit pour les soit chacune des stages, une liste de stages les actions à la fin du build etc tout ça c'est complètement standardisé. ça doit toujours être de la même, à la même place au même endroit euh, dans, le, dans le langage. Donc c'est pas plus court mais c'est plus lisible euh, que du code euh, qui pourrait être écrit euh, avec du pipeline classique. Alors je vais vous montrer deux exemples. Donc, c'était des exemples qui étaient, euh, que mon collègue donc Andrew avait euh, fait il y a quelques temps. Euh, donc pour démarrer pour faire un pipeline euh, ça change pas c'est à dire que vous créez un job de type pipeline euh, quand vous créez un job de type pipeline vous avez une text box et puis vous écrivez du code dedans, la seule différence pour passer au mode déclaratif c'est juste de enrober le code avec du pipe le pipeline et euh, les, les, les accolades et là ça veut dire que c'est du code pipeline euh, vous pourriez très bien, d'ailleurs vous pouvez le faire, mais on ne le conseille pas, c'est mettre du code non déclaratif en dehors de cette boucle-là, en dehors de la, de la, de, du bloc pipeline, pour écrire des fonctions, pour écrire ce genre de choses. Donc c'est possible. Maintenant ce qu'on qu conseille plus, c'est de faire, si vous avez des fonctions à faire, surtout si elles sont réutilisables, c'est plutôt de les déplacer vers des librairies. Donc ça reste utile si vous avez quelques fonctions localement à faire de les mettre en dehors du, du bloc déclaratif. Mais d'une manière générale, de toute façon, il vaut mieux versionner ça ailleurs et versionner ça dans des librairies euh, du, du pipeline. Euh, vous avez donc par défaut, par défaut, là c'est l'agent, on demande un agent donc, de type Docker avec le, le nom de l'image qu'on veut, qu veut démarrer. Euh, mais ici, par défaut, vous pouvez juste dire quel agent ça peut être. Ça peut être un agent de type classique avec des labels, etc. Euh, Ou après, vous avez donc des, des, des syntaxes plus simplifiées pour bah, le Docker et quelques autres avec des paramètres traditionnels. Là, ici, c'est le truc de base, mais vous pouvez rajouter plein d'autres choses. On retrouve ensuite, euh, après, après la déclaration de l'agent, bah, les, options, les options. Les options du build, c'est ce qu'on va retrouver en général dans les, dans les jobs Jenkins. Vous avez toujours plein de choses au début de la configuration de votre job, quand vous êtes sur un job freestyle par exemple, où vous allez déclarer. Bah, la durée de rétention des builds, la durée de. Euh, si ça doit être exécuté, euh, s'il y a un timeout, euh, donc s'il y a des wrappers donc, pour pouvoir exécuter du, euh, un timeout si, ça, si, ça, si c'est trop long, etc., etc. Donc toutes ces options-là, en fait, ça, ça va être ici standardisé au sein de la déclaration des options. Et donc c'est là où vous allez dire bah, voilà, je veux que mes builds, je veux en garder tant, mes timeouts, c'est ça, etc. etc. Vous avez les paramètres aussi, donc qui sont aussi euh, mis euh, ensemble euh, d'une manière plus visible au, au, à la déclaration du, du, du pipeline au tout début. Et donc, pareil, vous allez pouvoir déclarer vos différents types de paramètres. Il y a à peu près tous les types qui existent, euh, avec des valeurs par défaut, etc. etc. Alors, les stages, bah, vous êtes obligé d'avoir au minimum une stage. La stage, c'est la chose qui va être visible, que ce soit en utilisant la, la, la vue de Blue Ocean ou celle de base de la grille pipeline euh, de base. Euh, on impose à ce que de toute façon, il y ait au minimum un stage, puisque de toute façon, c'est dedans, dans le déclaratif pipeline, vous êtes obligé de faire du... l'exécution de ce que vous voulez faire, doit être dans un stage et dans, un, dans une step. Euh, donc, obligatoirement, il s'en faut, faut, faut une, parce que sinon, c'est que votre job, il ne fait rien. Donc ça n'a pas trop de sens. Donc vous avez une déclaration de stage, vous en avez, là ici c'est un exemple d'un, avec un exemple Maven qui ne veut strictement rien dire et qui est complètement débile, mais... Voilà, vous pouvez après enchaîner tout un tas de commandes, euh, shell ou autre. Là, ici, c'est juste un exemple simple de shell. Mais en gros, tout l'écosystème des, des plugins Jenkins, aujourd'hui, permet euh, d'être réutilisé au sein des steps. Euh, si les plugins ont été mis à jour, ce qui, quand même, aujourd'hui, sur tous les plus populaires, c'est déjà fait, vous avez des syntaxes plus simplifiées. Donc, justement, pour faire du shell, du... il y a plein de petites commandes où, là, vous avez de la syntaxe euh, simple pour, avec des paramètres pour faire la, des, des, des différentes actions. Euh, et pour d'autres, bah, sinon il y a euh, un mode générique où vous pouvez appeler directement le plugin qui va faire, je sais pas moi, par exemple, l'intégration d'un euh, outil tierce qui ne serait pas encore planisé. Donc par défaut, le, d, le DSL est, est celui qu'on retrouve sur du pipeline classique au niveau des steps. Les postes, les postes c'est toujours ce qu'on retrouve d'habitude dans la configuration des jobs classiques. On retrouve toujours à la fin la déclaration, des notifications, les publications, toutes ces choses-là. Bah là, ici, on a standardisé, donc là, de cette manière-là, puisque donc, ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'exemple qui n'était pas déclaratif, vous pouvez faire des try-catch, mais il faut donc un peu hacker et puis donner votre propre logique au truc, donc ce n'est pas toujours lisible. Là, ici, on a standardisé, donc le DSL vous permet de dire voilà, donc en post-action, je vais toujours exécuter bah, JUnit, par exemple, donc c'est le fameux rapport JUnit qui va vérifier s'il y, y a des erreurs ou pas dedans et qui va publier la, la, la, le, le résultat. Euh, si c'est succès, bah, je vais envoyer un mail, unstable, failure, et puis il y en a quelques autres euh, qui existent. Voilà. Mais ça permet au moins d'avoir une, une visibilité beaucoup plus claire sur ben voilà, la fin du job, ce qui a été fait dans les stages, j'ai ces postes actions-là et dedans je vais exécuter mes différentes, euh, mes différentes euh, publications ou notifications en fonction de, de ce que je veux faire. Au sein d'un stage, donc pour aller plus en détail sur les stages, ce que l'on disait, c'est que les stages, en fait, ils peuvent être euh, optionnels. Et d'ailleurs, c'est un problème avec les, les versions, la version pipeline euh, scriptée et, et la vue euh, graphique, euh, bah, même Blue océan et la version grise, c'est que normalement, dans votre pipeline, vous devez toujours avoir les mêmes stages. Les stages, après, ce que vous pouvez faire, c'est ne rien faire dedans. Il faut qu'ils soient toujours déclaré dans votre script de manière à ce que l'affichage graphique, lui, puisse savoir là où vous êtes passé. Et donc, il sait juste que là, vous y êtes allé, là, non, etc. Euh, donc là, ici, sur la, sur la syntaxe de déclaration des stages, on a remis cette notion de, de, de, de condition. Donc, il y a toute une, une logique pour faire des « et », etc., etc. Euh, mais donc vous pouvez faire avec des conditions, euh, vérifier tout un tas de choses comme bah, être sur telle branche ou après vous faire, faire, pourrez refaire des, des, des expressions à la groovy sinon s'il y a des, des besoins de comportement plus particuliers, plus complexes par rapport à une stage précédente ou des choses comme ça. Mais donc voilà, vous avez la capacité de dire est-ce que la stage je, je rentre dedans ou je ne rentre pas dedans et qu'est-ce que j'y fais et là, on trouve le fameux exemple, c'est sur les steps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez des fois, quand les plugins ne sont pas encore intégrés, quand ils n'ont pas encore été pipelineisés, bah, vous pouvez retomber sur de la syntaxe barbare de base qui permet d'accéder à tous les plugins euh, qui sont euh, dans, euh, dans Jenkins, mais qui n'ont pas encore eu euh, de, euh, de création de symboles, donc ils n'ont pas de, de, de DSL propre. Et donc on se retrouve avec une step là ici qui est générique, qui est le S3 bucket publisher que je ne connais pas, mais enfin qui fait ce qu'il semble dire. Donc publier des choses en S3. Et voilà, donc là ici on peut lui passer les différentes infos. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'intégration, euh, ça reste disponible pour euh, même les plugins qui ne seraient pas encore euh, dispo. Un autre stage, un autre exemple, euh, cette fois le Store. Bah par exemple ça serait dans, dans notre cas à nous l'exemple que j'ai pris en fait une, ça vient d'une chaire de librairie donc c'est effectivement l'équipe qui a écrit une chaire de librairie parce qu'ils avaient besoin de ça donc ils ont écrit une fonction avec des paramètres qui est, qui est géré au sein de Jenkins qui est déployé dedans etc euh, et donc ça on va la réutiliser donc on a, on a la capacité de réutiliser le, le, les fonctions classiques qu'on a dans du pipeline dans le déclaratif pipeline au sein des steps euh, des pipelines donc le but, c'est effectivement, c'est comme tout code, dès que vous êtes dans une logique pipeline, là où avec Jenkins classique, les freestyles, etc., c'était très compliqué par défaut, de euh, partager de la configuration, de réutiliser de la configuration, il fallait passer soit par des jobs DSL ou choses comme ça. Euh, là ici, vu que vous avez accès à, une, à du code, bah vous avez cette capacité à avoir des librairies, des librairies qui vont être versionnées, des librairies qui vont avoir un cycle de vie, etc. et que vous allez réutiliser euh, dans, vos, euh, dans vos différents projets. Un deuxième exemple, donc le deuxième exemple que je vais vous montrer ici, ben, on va voir qu'on peut aussi euh, jouer avec les variables d'environnement. C'est un truc classique dans vos outils, euh, dans le, les builds qu'on a à faire. On a besoin de c'était des variables d'environnement pour aller les utiliser par la suite, soit l'outil lui-même qui va les utiliser, soit vous-même dans vos scripts shell ou BAT ou, ou choses comme ça. Euh, donc là ici, par exemple, vous avez une variable d'environnement qui cette fois, elle est euh, créée à partir des credentials. Donc dans Jenkins, vous pouvez créer des credentials pour mettre vos secrets. Euh, donc là, on va lui dire, bah, récupère-moi les crènes choses qui s'appellent Deploy et tu vas me les injecter dans le, la variable d'environnement qui s'appelle Deploy creds. Euh, et là ici, sur l'agent, par exemple, on voit que euh, cette fois, c'est plus un Docker, mais c'est un label. Donc là, on a dit, bah, tu retombes sur des agents classiques. Donc c'est l'infrastructure qui a déployé des agents euh, sur le master, sur le Jenkins. Et derrière, on va lui dire, bah, tu cherches quel agent est disponible qui a le label Docker euh, Agents Les outils. Les outils, c'est la chose qui est généralement très, très utilisée aussi dans Jenkins. Quand vous êtes dans du container, quand vous faites vos builds dans du container, le gros avantage, c'est de vous dire vous venez avec une image que vous allez configurer soit localement dans le build, soit vous allez la pré-configurer ailleurs avec une image que vous allez déployer, mais vous allez dire ben voilà, j'ai une image pour mon projet de container avec dedans tels outils. Tout est prêt, vous n'avez rien à installer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur, dans, dans des infrastructures où on n'a pas obligatoirement la main, ou alors on ne veut pas justement gérer ce genre de, de container, etc., on reste sur l'environnement où on va demander à Jenkins de déployer dessus l'outil qu'on va utiliser. « Déploie-moi, s'il te plaît, Maven, telle version dessus, euh, sur la machine, sur l'agent, pour pouvoir faire mon build, ou la version de Java, etc. » Donc les outils, bah de la même manière, on va être capable de déclarer euh, les outils qu'on a besoin dans notre build au sein euh, du, euh, du, du, déclaratif, du déclaratif pipeline. Et pareil, toutes ces choses-là, on le verra après, mais sur les gestions d'erreurs et tout ça, il va être capable, le déclaratif pipeline, d'aller vérifier si justement l'outil qui s'appelle Maven 3.3.9, dans mon exemple, par exemple, est bien existant et configuré au sein du, du Jenkins. Donc il y a plein de contrôles comme ça qui va être capable de faire euh, via, ces, via cette nouvelle euh, syntaxe. Le stage, euh, rien de spécial, donc là, rien à montrer de plus. Euh, et ici, ce qu'on peut voir, donc, par défaut, on a, on a un script, on a un script de pipeline déclaratif pipeline sur lequel donc, on va faire plein d'étapes. On peut très bien effectivement lui dire par défaut l'agent que tu vas utiliser, c'est celui-là. Et donc, à ce niveau-là, tu vas l'utiliser pour tout l'ensemble des opérations. Mais il y a aussi la possibilité de se dire, bah, au lieu d'avoir toutes mes étapes sur le même agent, de se dire, bah, j'ai besoin des agents différents en fonction des différentes étapes, des différentes stages. Donc là, on est capable de dire, bah, dans ma stage test, cette fois, je ne vais pas être sur l'agent de base que j'ai défini dans mon build, mais je vais être sur un autre en particulier, qui est à un autre endroit. Le reuse node, cette, cette petite option, qui a l'air de rien en tant que tel, est super pratique parce qu'elle va permettre de se dire si j'ai eu un stage précédent qui a été exécuté je vais récupérer automatiquement, de manière transparente, le contenu du workspace de l'autre. Donc même si je suis sur une autre machine, si je suis sur un autre container, etc. C'est Jenkins qui va prendre en charge le fait de se dire bah, à la fin de la truc précédente, de la stage précédente, je vais récupérer les données qu'il y avait sur le, le stage, sur l'ancien workspace, sur le workspace d'avant, et je vais le réinjecter dans le prochain, euh, le prochain agent euh, que j'utilise. Donc là, c'est très pratique parce qu'on commence à pouvoir facilement bah, passer de, de, entre différents containers et entre différentes plateformes euh, les données d'une manière bah, voilà, aussi simple que de dire bah, je réutilise l'environnement sur lequel j'étais. Euh... Qu'est-ce que j'oublie de dire là-dessus euh, C'est tout. Euh, voilà. Alors, la validation. Donc, la validation, ça, c'est le point fort et pratique du euh, déclaratif pipeline, qui, donc au-delà au d'avoir une, une syntaxe donc, plus simplifiée, plus limitée aussi que le, le, le pipeline classique, euh, il va euh, avoir l'avantage de pouvoir... Euh, au début du build, avant le build, il va vérifier que votre script est valide. Le script est valide en tant que syntaxe, mais aussi en tant qu'exécution, vu qu'il y a une sorte de code mais qui est très limité dedans, il va vérifier. Donc il va vérifier aussi que les différentes ressources que vous demandez, les fameux outils sont bien là, etc. etc. Et donc il va planter le build avec des jolies erreurs, euh, normalement vous expliquant ce que vous avez fait de mal, avant de lancer le build lui-même, si vous avez fait une erreur de syntaxe ou une erreur de quoi que ce soit, ce que ne sait pas faire le, le pipeline classique. Et donc là, pour le coup, ça reste quand même beaucoup plus pratique pour vous, euh, en tant que euh, développeur, pour mettre en place le, le script. Vous n'avez pas à attendre euh, trois plombes que, euh, et de lancer votre script et de se rendre compte qu'il a planté à la fin. Euh, vous avez tout ça qui est fait euh, en début. Aujourd'hui, ça donne ça. Demain, il y aura peut-être une visualisation un peu plus euh, propre. Mais aujourd'hui, bah, ça fait une, une sorte de compilation, d'erreur de compilation. Euh, donc c'est le, le système lint qui fait ça où là effectivement il va vous dire bah, dans votre script à telle ligne il y a un problème donc là ici dans cet exemple là euh, est-ce que, bah voilà donc il a mis un, a priori un paramètre qui n'a pas le bon nom euh, c'est pas uint mais c'est peut-être unit, voilà puisqu'il a été voir que cette méthode là que le timeout lui il a un paramètre qui s'appelle unit donc euh, il, propose, il vous propose de dire tiens c'est peut-être une syntaxe d'erreur, une erreur euh, après il vous dit bah non le slip pourquoi tu m'as passé une string alors que c'est censé être un int et euh, sur le stage, bah il dit bah « non, il n'y a rien dedans, c'est pas normal voilà. ». Donc il y a plein, plein de cas qui sont gérés comme ça, et c'est possible justement parce qu'on a limité beaucoup plus la, ce que l'on peut faire en termes de DSL, mais donc on a pu rendre plus riche tous les contrôles qu'il y a dessus, toute l'utilisation qu'on a sur le, sur le langage, le langage lui-même. Alors le Lint, aujourd'hui, pour l'utiliser, j'admets que ce n'est pas le plus simple au monde, il faut euh, envoyer votre script sur le Jenkins. Pourquoi ça bah Parce qu'il n'y a que le Jenkins que vous allez utiliser en cible, qui est capable de savoir si vous avez les bons plugins d'installer, si vous avez la bonne configuration. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire sur votre poste, en local. Vous avez besoin de connaître ce que l'environnement. Donc il faut demander au Jenkins de prod ou de pré-prod, c'est pour quand vous organisez, de dire, bah, est-ce que mon script que je viens de créer, il est valable dans ton environnement Et donc, pour ça, vous pouvez le faire aujourd'hui en SSH ou via du curl. Euh, on, a des, on a un script shell qui, qui le fait euh, plus facilement pour, pour ceux qui en ont besoin. On l'avait documenté il n'y a pas très longtemps. Demain, on verra si on peut réussir à faire quelque chose de plus simple, alors aussi via la UI. Euh, on verra qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits sur la partie UI et la partie édition de script pour rendre ça plus dynamique. Mais voilà, donc ça vous permet d'écrire les scripts, notamment ceux que vous allez avoir dans vos repo-git, que vous allez mettre les Jenkins files, bah, vous les envoyez directement sur votre instance pour vérifier qu'ils euh, vont bien tourner comme il faut avant de les committer et de les mettre sur euh, votre, euh, votre instance. Alors Blue Ocean, donc pour ceux qui ne connaissent pas Blue Ocean, c'est un projet qui a été démarré il y a un an et demi, je dirais, y a deux ans peut-être qui est l'idée de faire une refonte de l'IUI de Jenkins. Qui aime l'IUI actuelle classique de Jenkins? Il y a une main de levée Bon, effectivement, on va bien l'avouer, euh, l'IUI la de Jenkins classique, euh, bah, les <rire> les elle est vieillotte, elle a plus de 10 ans, plus de euh, plus, plus dix ans aujourd'hui. Euh, technologiquement elle est aussi très très vieille euh, c'est pas des JSP mais presque euh, la partie dynamique est quand même très très limitée on est loin de faire des, de, de, de, des, des beaux écrans dynamiques etc. donc euh, Blue Ocean a été créé il y a, il y a, il y a donc un peu plus d'un an et demi euh, pour euh, se dire bon, on va reprendre une nouvelle stack le gros avantage de Jenkins c'est que par contre il a toujours été très extensible très extensible à la fois au niveau de ses API, au niveau donc c'est pour ça qu'il a un écosystème si riche de plugins, avec ses avantages et ses inconvénients, il y a quand même aujourd'hui plus de 1200, 1300 plugins, il y a quand même beaucoup de choix. Euh, mais euh, l'avantage, c'est qu'aussi est très très extensible au niveau bah, de, euh, des API, comment elles sont exposées et, di et disponibles, parce qu'au-delà du mode euh, Java classique, vous avez accès à la plupart des API, enfin à toutes les API, via du JSON, euh, classique du XML, euh, RPC euh, et donc réécrire une UI est aujourd'hui possible sans toucher du tout l'écosystème de plugins et de tout ce qui va bien parce que les plugins eux-mêmes extraient déjà les API sous forme de, euh, de services remote euh, en JSON XML, RPC, etc. Et donc euh, le pari est de dire avec Blue Ocean on va réécrire une UI complètement mais qui se base déjà sur l'existence, sur les services existants euh, de Jenkins avec des nouvelles technologies pour le faire. Euh, la visualisation de Blue Ocean, visualisation, <rire> euh, donc l'avantage, ça va être de se dire, Blue Ocean, il va être capable de vous montrer des jolies... Euh, normalement, je fais une démo après, mais si le, wifi, le dieu du Wi-Fi veut bien, sinon je vais essayer de me débrouiller. Euh, vous êtes capable avec Blue Ocean de voir votre pipeline. Donc un pipeline, c'est un, un ensemble d'étapes. Et donc, bah, vous allez passer dans le graphe des étapes, savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites. Euh, Blue Ocean, donc euh, sur cette partie graphique, bah, là pour la partie euh, déclarative, va simplifier toute la partie. Euh, je fais mon, je fais ma visualisation de, de, de, de mon pipeline. Et derrière, je suis capable de faire une, une utilisation. Euh, visible et compréhensible euh, du script que j'ai écrit. Et on va avoir surtout l'état d'avancement en, en live, ainsi que euh, tout un tas d'autres euh, fonctionnalités. Et avec le déclaratif, on va avoir un éditeur. Éditeur qui ressemble à ceci, à peu de choses près. Donc là, je suis je pense que je tenterai pas trop de l'utiliser est ce qu'il faut pouvoir se connecter à Github pour pouvoir éditer les fichiers en remote pour l'instant Je pense que je ne vais peut-être pas le tester. Mais voilà, l'éditeur de pipeline aujourd'hui euh, vous permet, dans Jenkins lui-même, de créer ou de modifier un pipeline euh, avec un petit éditeur graphique où vous allez lui rajouter les fameux stages. Les stages, ce sont donc les petits points qu'on voit sur la, la représentation graphique. Et dans le cadre des stages, on va être capable, pour chacune d'entre elles, d'écrire le code de qu'est-ce qu'on veut exécuter comme euh, étape, donc là ici bah, dans mes tests, tiens je vais faire un MVN test, bon ça n'a pas trop de sens parce que Maven c'est pas comme ça qui fonctionne, mais bon, c'est pas grave avec, bah derrière puisqu'on on disait tout à l'heure, on est capable d'avoir une précompilation avec les messages d'erreur qui disent bah, ça a marché, ça va marcher, etc. Pareil, il va être capable de dire euh, s'il y a des choses invalides d'une manière un peu plus graphique, un peu plus jolie euh, que ce qu'on en a euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive bah, Il y a plein de choses qui arrivent. Donc J'en ai pas listé beaucoup parce que, euh, effectivement, ça, ça évolue la roadmap assez rapidement. Un, une des choses qui manque. Aujourd'hui, et qui est donc en cours d'atterrissage, ça va être dans les semaines à venir, je pense. Euh, c'est la notion d'avoir des stages, euh, des étapes en parallèle. Donc, ça, c'est possible avec du scripting, avec du Jenkins, euh, du pipeline classique, ça ne l'est pas encore avec du déclaratif. Ça va arriver, franchement, dans, dans, dans quelques, euh, quelques jours normalement, c'est déjà en, en, en revue de code, etc. Et beaucoup de choses côté Blue Ocean, je ne les ai pas listées, mais là, il y a une nouvelle version donc, qui est sortie, euh, la version 1 qui est sortie la semaine dernière, je crois, euh, où, donc justement, vous avez l'éditeur de, de pipeline, où vous avez euh, une search box, parce que quand vous avez beaucoup, beaucoup de jobs, ça devient vite difficile à, à, à lire, euh, et ce, ce genre de choses. Alors, je vais essayer de faire une démo. Oh, il me reste quoi Il me reste 10 minutes. Bon, on va voir si on peut faire quelque chose. Alors, est-ce que j'ai du réseau Je suis connecté à un réseau. Est-ce que vraiment, ça marche C'est autre chose. Alors, si je fais ça, c'est un peu idiot. Comme ça. Euh, est-ce que j'ai du réseau J'ai du réseau alors là je vais déjà, donc déjà je vais tricher pour l'instant je vais commencer à, à me mettre sur l'instance de la communauté comme ça je suis en ligne ça va plus vite donc le Jenkins classique, on connaît bien sa jolie UI euh, que tout le monde apprécie tant euh, et aujourd'hui l'avantage du Jenkins et des pipelines c'est qu'on est capable de, voir, de créer à la volée parce qu'une fois qu'on a créé des pipelines des Jenkins files qu'on les a mis dans nos différents repos, Jenkins est capable d'aller scanner votre organisation GitHub ou vos repositories, ces différentes branches, pour voir vos différents euh, projets et les monter euh, dans votre instance sans avoir à maintenir manuellement chez vous, de dire ah « bah, euh, Fred, j'ai rajouté un, une branche sur mon projet, tu peux me le buller dans Jenkins ?» Non, ça c'est fini. Donc ici, on est capable de lui dire automatiquement, bah tiens, tu, m tu, me, tu vas me faire les différents plugins. Donc là, ici, c'est tous les plugins... Gen enfin, ils ne sont pas encore tous montés, je crois. Les plugins Jenkins, bah tiens, tu vas essayer de... Euh, tu, vas les, tu vas les mettre automatiquement dedans, c'est automatiquement découvert. Et donc, on a, bah, lui, ici, il a qu'une branche master, donc ce n'est pas des plus intéressants. Et on retrouve la vieille UI classique euh, du, euh, du Jenkins pipeline standard. Euh, où là, bah, effectivement, voit, ah bah, tiens, il est passé en déclaratif, justement celui-là, puisqu'on voit que c'est caché, c'est mis au début sur cette vue-là. On voit le déclaratif, il bah, y a le check-out, et puis il y a la partie agent de, setup de l'agent, et puis il y a le build lui-même. Euh, ça, c'est la version, donc c'est du pipeline, on va dire, donc classique, euh, qui se repose donc derrière. Si on regarde sur la partie euh, GitHub, tiens, c'est rigolo, il y a un bug. Euh, si on regarde sur la partie GitHub, on va voir que dans le projet en question, il y a un Jenkins file. Et que donc là, ici, bah celui-là, il n'utilise pas justement le DS, le, la librairie, ça tombe bien. Donc là, ils ont écrit simplement un Jenkins file avec déclarative pipeline. Voilà, je veux un agent Docker de l'image Maven. Je fais ma, mon, ma fameuse étape build et dedans, qu'est-ce que je fais Je fais un clean install avec Maven. c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a rien de très compliqué dedans. Ce truc-là s'est mis dans le projet et Jenkins est capable d'aller... Regardez dans l'organisation, quels sont les repositories, quelles sont les branches disponibles dans tous ces repositories, lesquelles ont des Jenkins files, et automatiquement gérer les projets, euh, les créer, les retirer en fonction des créations de repositories, de branches, etc. Euh, ça, c'est donc la vue classique que l'on connaît, mais avec du, pipeline, euh, avec du pipeline. Et ici, voilà. Donc... Si on ouvre Blue Ocean, donc quand on a installé Blue Ocean, alors là, youhou, ça charge. Euh, je sais pas si, ouais, s'il y, y, y a quand même beaucoup, il y a quand même des jobs. Donc sur la partie Blue Ocean, voilà. Donc aujourd'hui, la, la réécriture de de, de, de de la UI de Jenkins, c'est ça. Euh, je pense que c'est pas la toute dernière. Si c'est la des dernières quand même. Euh, donc où on va avoir une vue un peu plus simple euh, et jolie que ce que l'on a aujourd'hui. Euh, alors là, bien sûr, on ne va pas le voir parce que j'ai pas de job qui tourne sur l'instance. Mais on verrait normalement en direct quand les jobs se déclenchent, etc. Si j'en lance un, je vais me faire sonner les cloches par la communauté, je pense. Je ne sais plus si j'ai le droit de lancer sur celle-là. Les jobs. Je crois que j'ai pas les droits, j'ai plus les droits. <rire> on m'a retiré mes droits. Euh, j'ai plus droit de lancer. Bon, je le ferai à la démo sur ma machine. Euh, donc ici, donc j'ai perdu ce que je voulais. C'était Blue Ocean. Donc sur Blue Ocean, on se retrouve avec une vue un peu plus euh, simple avec les jobs. On peut avoir, donc les fameux. Ça, c si c'est une dernière version, puisqu'on a donc euh, la, la partie recherche qui, euh, qui fonctionne, etc. Voilà. Et on peut voir, on a une vue cette fois sur, euh, par défaut, qui nous propose d'isoler euh, bah, les branches, les pull requests, et donc on est capable d'aller voir que sur un projet donc, comme Jenkins, là c'est le Jenkins Core lui-même, donc là il y a un petit peu de monde. Dieu du wi fonctionne, Dieu du wi fonctionne, s'il te plaît. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là, j'aurais peut-être dû m'arrêter à l'autre qui était plus simple. On demande beaucoup au Wi-Fi. Qui a lancé un build Maven Arrêtez Non, c'est une image Docker qui se décharge. On va y arriver, on ne va pas y arriver Si, on y arrive Oui, on y arrive C'est beau. Euh, ah bah il y a un build qui s'est lancé. Euh, donc, ici, on voit qu'on euh, se retrouve avec une vue sur laquelle on est capable bah, de voir les différents builds qu'il y a eu récemment. On est capable d'identifier facilement si c'est une pull ouais, si c'est une branche, etc. On est capable de, de voir où ça en est, euh, d'aller dans le détail, et euh, Remonte ici. Euh, on est capable d'aller voir bah, que sur la, le Jenkins, donc la branche master, tel commit, il euh, y a un build qui est démarré depuis une heure, euh, sept minutes, euh, par euh, mon ami Oleg, euh, qui a poussé sur la branche. Et donc là on voit qu'il y a plusieurs, en fait, chez, euh, sur nos builds, on, on les build à la fois sur Linux et, et Windows, la partie test. Et donc là on voit qu'il en est à cette partie-là. Euh, mais là ici le pipeline n'est pas très joli, pas très démonstratif. Et donc voilà, donc il est en train de faire les tests et donc euh, ça prend trois heures, donc c'est normal que ça dure. Euh, on est capable d'aller voir les changes qu'il qu a fait, on est capable d'aller voir, normalement, bah oui, les tests ne sont pas encore lancés, donc on ne peut pas les voir. Euh, oups, ça c'est la doc, c'était pas ce que je voulais montrer euh, Et puis les artefacts, bah non plus on pourra pas les voir Puisqu'ils sont pas encore produits euh, Donc si je remonte sur la partie euh, Sur un build qui aurait été fait avant bah Ici peut-être par exemple Ici, là, je vais voir que, bah tiens, ici, le build a été terminé. Euh, donc, on voit que ce build-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étapes euh, qui sont faites avec des shells, etc. Euh, et qu'il y a eu des erreurs sur des tests. Donc, j'imagine que, voilà, les tests fail. Voilà, on récupère. On a une vue un peu plus sympa pour aller voir directement. Ah, bah tiens, ce test-là, il a planté. Voilà, voici la stack trace, la l'output, machin. Donc, là, après, c'est des sorties. C'est de, de la visualisation de... De ce que Maven renvoie, etc. C'est un peu plus, quand même, on va dire, ami, sympa que la UI euh, classique euh, de Jenkins, non qui, qui, qui, qui trouve que c'est un peu mieux, quand même ils sont, ils sont quand même contents, ils sont quand même contents. Euh, donc, euh, et donc, les artefacts, voilà, on voit qu'on a généré tout un tas de trucs, et donc on peut les récupérer, les télécharger, on peut tous les télécharger, etc. Voilà, donc ça, c'est euh, Blue Ocean, donc c'est une réécriture complète. Tout n'est pas fait aujourd'hui, donc là, on voit, on est capable donc de naviguer donc assez facilement dans les jobs, euh, les branches, les poules bon là, ça, je pense qu'il va, il va souffrir, parce que j'ai beaucoup... Non, les branches, j'en ai peut-être pas tant que ça. Euh, Quoique... Je... J'ai peut-être dit une bêtise... Euh... Ah, si, bon. branches, il y a toutes ces branches-là si quand même. voilà Donc on peut naviguer, on peut aller voir le, la partie euh, changelog historique, etc. pour la branche en question, voilà, je suis capable d'aller voir quest ce qu'il y a eu. Euh, pareil, la même chose sur pour Request, là je pense que c'est une grosse bêtise, je pense qu'il y en a beaucoup. Euh... Voilà, donc la navigation est faite, aujourd'hui ce qui n'est pas fait du tout, c'est la partie euh, administration Jenkins, ça n'a pas du tout été réécrit, euh, et la partie configuration des jobs, hormis euh, la partie pipeline. Alors là je ne là, je vais pas pouvoir la montrer parce que un, il me reste que deux minutes, et deux, euh, il me faudrait que j'ai accès aux droits d'édition sur le projet, et je les ai plus, je les ai perdus. Euh, mais donc, aujourd'hui, c'était le Visual Editor que je vous ai montré tout à l'heure euh, sur les, les screenshots où vous pouvez éditer le, le job. Si je vous montre un job qui est peut-être... Est-ce euh, que j'ai un job plus simple ou pas Non. Allez, je vais essayer quand même de faire... Il reste deux minutes. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vais essayer de démarrer une instance en local. On est fou, on va essayer. Il est démarré. Ça va vite, Jenkins J'avais commencé à en créer un qui était tout simple. Voilà, c'est ça. Donc, je prends un Jenkins avec un pipeline de base. Euh, non, c'était pas ça que je voulais faire. Si je voulais le montrer, mais c'est pas ça. Il veut bien, il veut pas, il veut bien. Oui, c'est bon. Ok, donc, si je. Mais attends, Si j'édite ma configuration. Donc là, ici, je retombe sur le truc de base qui est pour créer du, euh, euh, le code du pipeline. Donc là, ici, je peux, je peux faire mes différentes étapes de, de suite. Il y a des trucs assez, assez simples. Je vais faire les choses comme ça. Euh, un truc simple, hein. Alors, ici, si je le relance, maintenant... Alors, je peux le lancer plusieurs fois. L'avantage, c'est que par défaut, maintenant, avec les pipelines, un des changements aussi, c'est que par défaut, ils sont prévus, ces jobs-là, pour être lancés, parce que les notions de workspace sont locales, parce qu'il les... y a plein, plein de choses qui ont été améliorées. C'est qu'en plus de pouvoir bah, arrêter mon master et d'avoir les jobs qui continuent de tourner, etc., j'ai des choses comme, par exemple, je peux lancer plein de builds en parallèle par défaut, il va savoir gérer différents workspaces, différents environnements. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça ne veut pas dire que votre build, selon ce que vous allez écrire dedans, sera le gérer. Parce que si vous avez des ressources qui sont utilisées en parallèle, vous n'aurez pas obligatoirement la, la, la capacité de le faire. Mais l'avantage reste que vous avez par défaut cette, cette capacité à faire, à faire c'est Voilà. Donc là ici on peut faire ce qu'on veut avec Build Test Deploy. Je peux faire tout un graphe euh, dans le code. Et donc normalement, euh, est-ce que il me reste. Euh, c'est fini. C'est fini. C'est fini, fini. Bon, je pourrais faire une démo en dehors. Euh, normalement, je peux créer des nouveaux pipelines. Aujourd'hui, donc ça c'est déjà fait, ça existe, donc c'est la partie éditeur. Mais là, je pense que ça ne va pas du tout le faire avec le wifi. Euh, je peux aller chercher, me configurer euh, mon compte GitHub. Donc il va me dire, il va me montrer comment créer un token, etc., ce qui va bien. Il va être capable de me trouver mes différentes organisations dans lesquelles je suis euh, euh, référencé. Euh, sur mon organisation, je vais être capable de créer un nouveau repository, par exemple sur, euh, un, nouveau, sur un, un projet qui serait pas encore planisé, qui n'aurait pas encore de Jenkins file, où je peux aller... Euh, non, alors je ne vais pas faire ça, tiens, je vais faire des bêtises si je fais ça. Je vais plutôt le faire sur celle-là, ça sera mieux, parce que là, sinon, on va y passer la nuit. Euh, et là, je lui dis, bah tiens, sur, ma, sur mon organisation Jenkins Demo, tu peux aller chercher les différents jobs et me chercher, euh, me découvrir automatiquement mes pipelines. Euh, ça va prendre assez de temps, c'est fini. Euh, on va se garder quelques secondes pour les questions, le temps que ça tourne. Euh, bah il fait des choses, là, il s'est lancé. Voilà. Euh, donc là, on voit qu'il a lancé des jobs, il va, il va lancer les builds d'ici peu. Sauf que ma machine, j'ai démarré ici, Docker a démarré. voilà. Donc il va lancer des trucs, il va lancer les builds automatiquement. Et il fait ça automatiquement avec les hooks qui vont bien depuis GitHub, par exemple, pour triggerer les builds dès qu'il y a un commit dans GitHub, etc. Tout est fait automatiquement. Voilà. Euh, je vais m'arrêter là pour, euh, pour ça. Si vous avez quelques questions, il nous reste quelques secondes avant qu'on soit jeté dehors. Euh, des questions Pas de questions non, bon. Vous, pour juste terminer, des ressources, il y en a euh, sur le site officiel. L'écriture est en cours, euh, la documentation est en cours de réécriture. Il y a eu beaucoup beaucoup d'efforts pour expliquer le pipeline, etc. Donc, je vous invite à aller lire la doc sur le site web. Il y a aussi des exemples qui sont en train d'être euh, mis en place. Plus, bah, après, pour les curieux qui veulent eux aller voir comment fonctionne le code de ce truc là. Euh, les sources du plugin, mais n'hésitez pas à aller lire la doc, il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur l'écriture de la doc de, de Jenkins pour essayer justement de la rendre plus compréhensible et d'adresser toutes les questions sur le pipeline. Voilà, merci beaucoup.